Je vois les questions qui me seront posées. Mais je crois que ça parlera de déglobalisation, de nouvel ordre économique mondial et qu'est-ce que ça représente pour les entreprises comme les nôtres qui sont très mondialisées, puisqu'on fait 93% de notre chiffre d'affaires hors France. Donc c'est un sujet très intéressant. Le monde connaît pas mal de problèmes. Le monde devient très complexe. Le monde devient très vu comme on dit, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et je pense que. Rassembler des intelligences, des expertises sur un sujet comme ça permet d'éclairer un peu les, les sujets et de trouver des chemins pour l'avenir. Nous, chez L'Oréal, on ne souffre pas trop de ça pour l'instant, puisque euh, en fait, euh, on va chercher la croissance là où elle est. On a une très forte croissance euh, en Asie, mais c'est vrai qu'on a certaines, euh, certains autres euh, endroits de, de relative. Euh, non pas décroissance, mais ralentissements, comme l'Europe de l'Ouest qui est assez ralentie, comme l'Amérique du Nord. Mais au total des totaux, notre croissance reste très forte. Nous, en fait, on a déclaré et pris des engagements dès 2013 sur l'environnement, sur la politique de développement durable. Et on a été reconnu d'ailleurs comme l'entreprise la plus durable au monde par le Carbon Disclosure Project trois années de suite. Donc c'est très essentiel, très fondamental, c'est très important pour les collaborateurs. Donc ça fait vraiment partie du cœur maintenant de la mission de L'Oréal.